Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Mgr Golnich, qui va donc nous faire une conférence, effectivement, sur le chrétien d'Orient et notamment plus en, plus en relation avec le livre qu'il a écrit sur ce sujet. Et qui... Eh bien, merci de ces mots de bienvenue et de présentation. Merci de vous être déplacé ce soir. Merci à votre évêque, Mgr Stinger, de son accueil. Donc pour essayer d'y comprendre quelque chose sur qui sont ces chrétiens d'Orient, il faut, faut qu'on plonge dans l'histoire. On ne peut pas y échapper. Mais je pense que tout le monde s'intéresse à l'histoire. Mais avant, avant de faire de l'histoire, il faut faire un peu de géographie. Donc vous connaissez la carte. Euh, vous voyez bien qu'au niveau de, de ce Proche-Orient, au niveau de Jérusalem par exemple, on est un peu dans un carrefour qui va euh, entre trois continents. Il y a l'Afrique. L'Égypte, c'est en Afrique, Jérusalem, c'est en Asie, et comme ça donne sur la Méditerranée, ben, l'Europe n'est pas loin. Donc, voilà euh, une région qui va unir trois continents, et donc, évidemment, ce sera l'occasion d'une grande richesse culturelle, civilisationnelle, notre ami Syrien m'expliquait qu'il faisait des recherches d'archéologie, il faisait le paradis des archéologues. Vous prenez une petite cuillère, vous creusez, vous trouvez quelque chose. Enfin, je simplifie un peu, mais voilà. Et donc, c'est là que la, la culture, évidemment, de notre civilisation est née, à travers l'Égypte, les Assyro-Caldéens, qui, tout ça, a été transmis aux Grecs, puis au Latin, puis enfin à nous. Voilà. Donc, c'est évidemment une grande richesse culturelle de haute civilisation, invention de l'écriture, invention de l'administration d'une ville, etc. Mais évidemment, c'est aussi une terre qui va être convoitée par les uns et par les autres. Donc ce sera de toujours une région de tensions et de guerres et de conquêtes. À titre d'exemple, deux événements avant Jésus-Christ que vous connaissez bien, euh, à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël est vaincu par le roi Nabuchodonosor de Babylone. Babylone, c'est dans l'Irak d'aujourd'hui, un peu au sud de Bagdad. Le peuple est déporté, mais voilà que le roi de Perse, Cyrus, qui n'est pas encore un chat de Perse, va vaincre Babylone et avoir l'intelligence politique de permettre au, au peuple déporté par Nabuchodonosor de rentrer chez eux. Donc, le peuple d'Israël va rentrer à Jérusalem, et si on n'a pas des repères sur cet épisode, la moitié des livres de la Bible est à peu près inintelligible. Voilà. Le Talmud est né là, à Babylone. Vous voyez, là, c'est une tension est-ouest. Et Cyrus, d'ailleurs, je vous le signale, chez Isaïe, va être dit être un messie, puisque s'il a libéré Israël, et s'il a fait ça, c'est parce qu'il en avait la mission et les moyens de la part de Yahvé, bien sûr. Voilà. Donc c'est un païen, c'est un peu gênant, mais enfin, voilà, ce roi de Perse s'est appelé un messie. Mais encore 300 ans avant Jésus-Christ, une tension nord-sud, cette fois-ci c'est Alexandre, dont le père a mis fin à l'indépendance des cités grecques dont elles étaient si jalouses. Alexandre va faire la conquête de l'Asie mineure, on dit les Troyens, c'est ça, on ne sait pas. Et puis il continue à longer, à longer la Méditerranée, il va faire la conquête de l'Égypte, c'est pas rien, c'est comme si quelqu'un faisait la conquête des États-Unis aujourd'hui. Il se fait reconnaître comme pharaon, ce qui va commencer la lignée des pharaons grecs, dont évidemment la plus illustre représentante est Cléopâtre, bien connue parce qu'elle avait un bonnet et parce qu'elle a reçu Astérix, comme vous le savez. Voilà. <rire> Et euh, il va fonder une ville au bord de la Méditerranée, d'ailleurs il a fondé une dizaine de villes qui s'appellent toutes Alexandrie. Enfin, Alexandrie en Égypte, on la connaît parce qu'elle existe encore, qui va devenir un haut lieu culturel. Puisque 300 ans avant Jésus-Christ, la Bible hébraïque va être traduite en grec. Vous voyez donc, ce sont des lieux d'échange de culture entre la culture hébraïque, donc c'est mythique, la culture grecque. Voilà. Et ceci est tout à fait important pour, pour la suite. Voilà. D'ailleurs, euh, les puristes de Jérusalem ont poussé des hurlements parce qu'à chaque fois qu'on fait une traduction, il y en a qui crient à la trahison. Il voilà. y a des constantes dans l'histoire. Voilà. Et alors, euh, Alexandre fait demi-tour, il fait la conquête de la Perse comme si quelqu'un faisait la conquête de la seconde puissance mondiale aujourd'hui, il va jusqu'en au, Inde, aux portes de l'Inde. Là, ses soldats lui disent « Écoute, Alexandre, ça commence à bien faire, nous avons envie de rentrer chez nous, de, de disposer de notre butin. » Alors, il fait décapiter les premiers parce qu'on ne fait pas comme ça des remarques, à Alexandre, mais enfin, devant l'unanimité de ses généraux, il fait demi-tour, il va de nouveau s'arrêter à Babylone, où il va mourir à 33 ans. Voilà avec un rêve de faire de tous ces peuples conquis, de les fusionner. Donc autrement dit, il fait une conquête. Les conquêtes n'étaient pas dans la tendresse de sous l'Antiquité. Hein. Donc c'est extrêmement violent. Et une fois que la conquête est faite, il dit « Mais pourquoi tant de haine entre nous Nous devrions nous aimer. » Et il, il a l'idée de fusionner comme cela euh, tous ces peuples. Il fait des noces dans la ville de Suse en Iran d'aujourd'hui, où des milliers de jeunes grecs sont priés d'épouser des milliers de jeunes filles persanes pour créer un peuple Nouveau. Voilà, évidemment, c'est un peu un fantasme, et à sa mort, son empire va être divisé. Mais Alexandre sera paru comme l'envahisseur du Nord, l'envahisseur de la culture grecque, et ceci va continuer euh, presque jusqu'à nos jours. Presque jusqu'à nos jours. Ouais. Et c'est très curieux que les, euh, les Américains entrant en Irak vont avoir cette idée on, on entre en, en Irak, on va détruire cet état irakien, et les Irakiens vont nous aimer, on va être copains, on va être amis. Voilà, c'est étonnant. Alors, la Pentecôte, vous la connaissez, euh, on a pensé euh, rétablir l'ordre public, c'est toujours un problème pour des responsables, l'ordre public. Vous voyez, il y a, des, il y a des, beaucoup de constants dans l'histoire, finalement, en condamnant à mort Jésus. Et bien, voilà que ses disciples, puisqu'il est ressuscité, donc les troubles reprennent. On essaie de les arrêter, de les fouetter, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait taire les gens, qu'ils ont vraiment décidé de dire quelque chose. Et pour à la fois devant cette, euh, euh, cette répression, on va dire, et, et pour les besoins de la mission, ils vont quitter Jérusalem. Si vous quittez Jérusalem, vous ne partez pas dans le désert, parce qu'avant d'être ce bel endroit où les Européens aiment faire des, des marches ou des courses à pied, le désert c'est un, un territoire de mort, vous n'allez pas dans le désert sans y être contraint. Vous ne prenez pas non plus le bateau, parce que les Juifs n'aiment pas trop, c'est pas trop des marins. C'est les Phéniciens qui sont des marins, mais pas trop les Juifs. Donc la chose la plus simple, c'est d'aller à Damas, Voilà, très vite du comité chrétien à Damas. Et vous connaissez l'histoire de Paul. Alors de Damas, ensuite, si vous continuez, vous pouvez aller à Babylone. Pourquoi Parce qu'il y a encore des Juifs à Babylone. Tous ne sont pas rentrés à Jérusalem. Et les premiers chemins d'évangélisation, ce sont des Juifs qui parlent aux Juifs. Et d'ailleurs, il restera des Juifs en Irak jusqu'en 1948, hein, avec date de la création de l'État d'Israël. il y a encore en Irak des, des synagogues extrêmement anciennes qui sont en train un peu de tomber en ruines, et qui sont de magnifiques monuments archéologiques, d'archéologie juive, qui se trouvent encore en Irak aujourd'hui. Alors de Damas, vous pouvez aussi aller à Antioche. Alors Antioche, vous, voyez, vous avez en tête la carte de la Méditerranée, c'est l'extrême Est, à la frontière aujourd'hui entre la Turquie et la Syrie. Là, il y a une communauté chrétienne que la tradition fait fondée par Pierre, on dit Pierre avant d'aller à Rome, fonde la communauté chrétienne d'Antioche, ce qui n'est en même pas rien. Et si vous lisez, n'hésitez pas à et relire, d'ailleurs, les Actes des Apôtres, hein, c'est une bonne lecture, euh, vous verrez que donc, les disciples de Jésus à Antioche, pour la première fois, reçoivent le nom de chrétiens. Donc les gens ont compris qu'être disciple de Jésus, c'est un lien avec le Christ. Après ça, d'Antioche, vous pouvez aller en Asie mineure, c'est dans la Turquie d'aujourd'hui, c'est Ephèse, c'est les, les, les communautés de l'Apocalypse, etc., etc. Mais de Jérusalem, vous pouvez aller dans l'autre sens. Vous allez donc arriver à Alexandrie. Vous l'ongez la Méditerranée, donc très vite une communauté chrétienne, vous pouvez dire continuer, si vous continuez, vous arrivez dans la Libye d'aujourd'hui, où avec l'actualité, nous savons tous maintenant que la Libye est faite de deux régions, la Tripolitaine et la Syrie naïque. c'est une grande ville, avec une grande ville romaine, avec une grande colonie juive, et très vite, il y aura aussi des communautés chrétiennes par là. D'ailleurs, Simon de Sirène venait de là faire son pèlerinage à Jérusalem quand il a été réquisitionné par les soldats pour porter la croix du Christ. Si vous lisez les actes des apôtres, vous voyez bien que ces églises, on va vous dire qu'ils n'avaient qu'un qu seul cœur, qu'une seule âme, qu'ils mettaient tout en commun et qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Voilà, Ça, ce sont parfois des relectures un peu après. Voilà. Euh, si vous continuez quelque part, vous voyez aussi qu'ils commencent à se disputer, parce qu'il y en a qui sont mieux traités que les autres. Donc, il faut des structures, d'arbitrage, donc des, des évêques, des prêtres, des diacres et, et toute une organisation. Voilà. Pendant que ce temps-là, nous, euh, nous étions avec nos druides, euh, dans nos arbres, à cueillir des fruits. Autrement dit, nous avons là une, des communautés chrétiennes qui sont en cohérence, en continuité immédiate avec euh, la Pentecôte et qui ne doivent pas leur existence aux missionnaires européens qui, euh, au cours de l'histoire, iront annoncer l'évangile en Afrique, euh, dans les Amériques et, et en Extrême-Orient. Et l'Église latine, quand elle envoie des missionnaires, elle engendre l'Église latine. C'est pour ça qu'on dit que l'Église du Vietnam, c'est une Église latine. C'est pas parce qu'ils connaissent le latin, mais parce qu'ils ont été fondés par des missionnaires latins. Tandis que là, dans cet Orient très particulier, qui est en fait l'Orient de l'Empire romain, vous savez que l'Empire romain était composé de deux parties, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, là, ce sont des communautés chrétiennes, donc des églises, qui ne doivent pas leur existence à des missionnaires européens, et dont certaines sont restées très proches de la culture sémitique du temps du Christ le christianisme est une religion asiatique et sémitique, quant à son origine. Et donc, vous avez des communautés chrétiennes qui n'ont pas été imprégnées de culture grecque ou de culture latine. Alors, c'est une très belle culture. Hein je, je, je, fais pas, je ne me auto-flagelle pas parce que nous sommes de culture latine. Simplement, ce n'est quand même pas une culture originelle. La culture originelle était sémitique. Et un certain nombre de chrétiens là-bas, par exemple, parlent le syriaque. Et le syriaque, c'est dérivé de l'araméen. Et donc, parfois, ils seront très contents de vous dire oh, Je vais vous prier le Notre Père en araméen. Vous, vous savez dire le Notre Père en araméen Non Bon. <rire> voilà. Euh, trois siècles, euh, trois premiers siècles de christianisme, trois siècles de persécution. Euh, pas forcément de, de, de persécution constante, mais selon les besoins de la politique impériale, et puis le zèle du fonctionnaire local. Voilà. Ça aussi est une constante dans l'histoire. Le fonctionnaire le, local espère être bien vu de ses chefs. Si je les persécute un peu, ma carrière euh, s'en ressentira positivement. Voilà. Euh, et jusqu'au moment où l'empereur de Rome, qui s'appelle Constantin, doit livrer une bataille, dont le sort est incertain, un peu comme un étudiant qui a mal préparé ses examens, il essaie de mettre les chances de son côté, il se dit « j'ai de plus en plus nombreux des sujets qui me parlent d'un certain Christus, S'il me donne la victoire, je donnerai leur liberté religieuse au sujet de l'Empire. » Il ne fera pas du christianisme une religion d'Empire, ça viendra un peu après, mais il donnera leur liberté religieuse, donc fin des persécutions. C'est la bataille du pont Milvius en 312 et en 313, il promulgue l'édit de Milan, dans la ville de Milan, qui donne cette liberté. Et je regrette pour ma part qu'en 2013, on n'ait pas davantage célébré le 17e centenaire de cet édit de liberté et de tolérance. Quoi qu'il en soit, les évêques sont libres, ils se connaissaient parce qu'ils s'écrivaient parfois, et les postes à l'époque, les postes impériaux marchaient bien. Et puis Parfois aussi, ils étaient déportés par la police impériale pour, pour les sanctionner. Alors, des évêques qui venaient de Gaulle, qui se retrouvent en Cappadoce, euh, voilà. Alors, bah qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir euh, l'évêque local. On dit moi moi j'arrive de Poitiers, de Tours. Euh, et on me suis déporté par la police impériale. mon pauvre confrère, venez, on va vous réconforter, on va vous, réconforter, vous prendre une tasse de thé, etc. Voilà. Donc et, il y avait eu des contacts. Très émouvant, d'ailleurs, dès les premiers siècles. Mais ils ne pouvaient pas se réunir tous, puisqu'il euh, y avait donc euh, interdiction du, du christianisme. Interdiction parce que les chrétiens refusaient de faire des sacrifices à l'empereur. Hein. Je me permets de vous rappeler euh, pour le pourquoi de la persécution. Ils refusaient la divinisation, l'idolâtrie euh, du pouvoir public. Là aussi, il peut y avoir des constantes intéressantes. Voilà. Et euh, donc ils vont se réunir, ce qu'on appelle un concile. Concile en 325 à Nicée. Si vous êtes évêque au concile de Nicée, vous êtes heureux de vous retrouver tous. Et euh, la première chose à faire et à se dire, c'est pas que Dieu existe, parce que personne n'avait l'étrange idée d'en douter, c'est de dire la deuxième personne de la Trinité, elle est Dieu comme la première. Voilà. Je simplifie, hein, mais je suis sûr qu'à trois, vous avez sûrement des beaux cours de théologie qui vous permettront de, de, de creuser tout cela. Bon, alors on, voilà, on, on dit oui, oui, il est Dieu comme, la, comme le Père, euh, voilà. Ah bah ben, ça y est, tout est réglé, on se quitte, formidable, à bientôt. Euh, mais vous savez, il y a toujours des, des, des, dans l'Église des professionnels du questionnement, pour le meilleur et parfois pour le moins bon. Alors là, ce n'est pas mauvais, dis, ben alors, vous avez dit que la deuxième était divine, et la troisième personne, alors, le Saint-Esprit, il faut se retrouver de nouveau, cette fois-ci dans la capitale, à Constantinople, en 381, et euh, on dit oui, oui, c'est Dieu, comme la première et la seconde, un seul Dieu en trois personnes, vous connaissez cette expression de notre foi, et le credo de Nicée-Constantinople, que nous sommes sans doute un certain nombre à dire le dimanche, qu'on peut le dire aussi les autres jours, mais enfin la liturgie prévoit plutôt le, le dimanche, voilà. Donc ça, c'est en Orient. Et c'est. Mais cette expression de la foi, elle nous est habituelle, le credo, le credo que vous dites à la messe, c'est Nicée et Constantinople. Voilà. On pense que tout est réglé, mais vous savez, les, voilà. 5e siècle, cette fois-ci, les questions changent un peu, et on se dit, mais finalement, alors on a dit que la deuxième personne de la Trinité était Dieu, mais alors le, le Dieu, d'accord, sa deuxième personne de la Trinité, mais alors l'homme Jésus, cet homme qui est né d'une femme, qui, qui était un enfant, qui a grandi, qui a fait une fugue, je me permets de vous le rappeler qui a travaillé avec Joseph, puis qui a arpenté les routes, qui a prêché, qui a soulagé les souffrances qu'il rencontrait, qui a posé des signes, voilà, qui, qui a pleuré, qui a eu des amis, qui a été trahi, qui a été condamné, qui a été crucifié, dont nous affirmons qu'il est ressuscité. Quel est le lien entre les deux Cette question est essentielle parce que c'est le lien entre le divin et l'humain dans le Christ, mais aussi pour une religion c'est essentiel. Voilà. Alors on peut aller dans le sens d'un certain élément, Dieu il est au ciel, et Jésus il est sur terre, alors c'est ça. que si c'est ça, on ne peut pas dire de Marie qu'elle est mère de Dieu, elle est mère de Jésus, mais pas mère de Dieu, et puis Dieu, etc. on se réunit, cette fois-ci à Éphèse, en 431, on dit si, si, mère de Dieu, parce qu'on n'est pas mère d'un corps, on est mère d'une personne, et cette personne, elle est Dieu, voilà, donc Théotokos, mère de Dieu. Ah, ça y est, tout est réglé, mais il faut commencer 20 ans plus tard, à Calcédoine, dans la banlieue asiatique de Constantinople, parce que y a la même personne, mais enfin, il y a aussi quand même une nature divine complète une nature humaine complète. Donc, une personne en deux natures, Calcédoine 451. Vous voyez, ces quatre premiers conciles œcuméniques, euh, fondateurs de l'expression de notre foi, sont tous passés en Orient. Ils sont passés en Orient, mais le pape n'a pas pu se déplacer, et ça fera euh, jurisprudence. Désormais, le pape n'assistera jamais directement à un concile, il envoie un représentant. Même quand le concile se fait à Saint-Pierre de Rome, euh, le pape, au début, ouvre en disant combien il est heureux d'accueillir tous les évêques du monde entier à Saint-Pierre de Rome, et après ça, il se retire dans ses appartements, il regarde ça sur un petit écran de télévision. Il ne participe pas directement au concile. C'est en Orient que ça s'est fait. Vous quand je dis que le christianisme, c'est une religion orientale, c'est une religion qui vient d'Asie, ces euh, conciles nous le rappellent. Et donc ces chrétiens d'Orient vont nous le rappeler aussi. Ils vont nous rappeler que euh, le catholicisme, c'est-à-dire l'ensemble des ces fidèles qui sont dans une communion reconnue avec l'évêque de Rome, ne sont pas que des latins. En général, les latins... Euh, il y a les protestants, mais enfin, les, les, latins, les latins sont catholiques, hein, mais tous les catholiques ne sont pas forcément latins. Et le catholicisme, notre église, bien sûr, vous savez que Saint-Jean-Paul II parlait des deux poumons, voilà, du de poumon, dans sa tête, évidemment, il était polonais, donc il y avait le poumon latin et le poumon gréco-slave, si vous voulez. Euh, mais il savait bien, que, quand même, qu'il y avait aussi un troisième poumon, qui est un poumon euh, sémitique, voilà, d originel. Avançons dans l'histoire. Pendant ces deux conciles, et troisième et quatrième, les communautés du sud et de l'est de la Méditerranée vont les refuser. Alors, il y a un empire qui s'appelle l'Empire de Perse, donc l'Iran, l'Irak qui est un peu d'aujourd'hui, qui est toujours en guerre multiséculaire avec les chrétiens de l'Empire byzantin, les chrétiens de Constantinople, et ils vont refuser le concile d'Éphèse. Ils disent « Non, non, dire de Marie qu'elle est mère de Dieu, ça ne va pas, votre affaire, euh, ils n'acceptent pas cela. » D'autant que comme ils sont dans l'Empire de Perse, il faut qu'ils montrent au roi de Perse, qui n'est toujours pas un chat, euh, qu'ils ne sont pas complètement inféodés à l'empereur de Byzance, comme on les en accuse. Donc ils refusent le concile euh, d'Éphèse. On va dire que ce sont des Nestoriens, parce que celui qui était de leur doctrine, c'est un certain Nestorius. Voilà. Et comme les deux empires sont en guerre, eux, ils vont se tourner vers l'extrême-orient. Et notamment vers la Chine, car la Perse, elle a des liens commerciaux avec la Chine. Donc, euh, ces chrétiens euh, vont... Ben, si vous voulez aller en Chine depuis la Perse, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez le bateau et les vents vous poussent vers le sud-ouest de l'Inde, dans un état qui s'appelle le Kerala. Si vous voyez l'Inde, comme un grand V, c'est euh, voilà, en bas à gauche. Vous faites escale et donc vous, vous fondez une communauté chrétienne. C'est puis comme ils se sont disputés, ça fait deux communautés, et dans chacune de ces, deux communautés, dans ces communautés, il y a une part qui a retrouvé la communion avec Rome, donc qui, on va dire que ce sont des catholiques. C'est ce qu'on appelle les Malabar et les Malancars. Oui, donc avant d'être une marque de Schwimgum, les Malabars, c'est le nom d'une église orientale. Ces deux églises forment à peu près 10 millions de fidèles, vous voyez, ce ne sont, sont pas des latins, ce ne sont pas des gens qui ont été fondés par les Portugais ou, euh, ou des Anglais ou des Français, etc. Ils étaient déjà là depuis, depuis toujours, pratiquement. Voilà. Et euh, ces deux églises catholiques sous l'autorité du pape, si ils sont catholiques, sont dirigées par ce qu'on appelle un archevêque majeur, une sorte de patriarche. Ils sont deux, puisqu'il y a deux communautés. Et ces deux archevêques majeurs ont été faits cardinaux par Benoît XVI, alors, grande surprise. Et quand je leur ai fait remarquer que, puisqu'ils étaient cardinaux, ils pouvaient aussi être élus, ils étaient complètement accablés. Voilà, voilà, bon. et, euh, et donc, ils ont contribué à l'élection du pape François. Voilà. Alors, en Chine, on va créer aussi des églises qui vont durer pendant 150 ans. Puis, il y aura une réaction nationaliste chinoise qui va les virer. Vous pouvez d'ailleurs aussi aller en Chine par les, savez, les routes qui contournent l'Himalaya et qui, euh, vous savez, les Hauts-Cols, et qui retombent sur la Chine. Allant passer mes vacances là-bas, un peu idée oui, étrange d'aller passer ses vacances, pour voir qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, hein, ça va. je voyais sur les routes de ces Hauts-Cols des petites mosquées pour les voyageurs, et en regardant de plus près, je voyais que c'était des fondations de petites chapelles de ces chrétiens euh, de Perse, qu'on appelle les Assyro-Caldéens, et qui aujourd'hui sont donc en Irak, un peu en Iran, je vous rappelle qu'il y a quatre évêques catholiques en Iran. Euh, il y a un évêque chaldéen aussi en Syrie, hein, euh, Mgr Odo que vous connaissez sans doute. Voilà. Euh, et puis on en trouve au Liban dans d'autres endroits. Et Ils ont un patriarche que Mgr Stinger connaît fort bien et que euh, voilà. Le patriarche me dit « Ah oui, parmi les évêques de France, mon copain, c'est Mgr Stingé voilà, ». C'est ça qu'il m'a dit. Je lui dirai pas, je le répéterai pas, mais voilà. Bon. Car monseigneur Stingé, vous le savez peut-être pas, et le premier évêque de France, est allé en Irak. Bien avant d'autres évêques, voilà. <rire> Bien. Et euh, donc, ce patriarche, lui, Raphaël Sacco, est un homme extrêmement attachant, extrêmement sympathique, et qui connaît parfaitement le français, la culture française et l'Église de France. Et il connaît mon Seigneur saint Stingé. Voilà. Donc ce pas des gens étranges, euh, voilà, à 10 000 kilomètres. Alors je reviens dans mon empire byzantin. Quatrième concile, alors cette fois-ci, c'est le sud de la Méditerranée qui refuse. Comme ce concile a dit, il y a deux natures dans le Christ, divine et humaine, on va dire, eux, ce sont des monophysites. En, en grec, fusis, hein, une seule nature. C'est qui Ce sont les chrétiens d'Égypte, justement, d'Alexandrie, dont je parlais tout à l'heure, qui sont les coptes. Et à l'époque, les cop ils ont autorité sur une église qui est en Éthiopie, qui est toujours d'ailleurs en Éthiopie, mais qui n'est pas... Ils ne sont pas des arabes, mais c'est quand même une église orientale, extrêmement importante, voilà, aujourd'hui. Donc voilà, les coptes les Éthiopiens. Et puis, il y a une église dans la Syrie d'aujourd'hui, la Jordanie, la Palestine, un peu le Liban, qui est la grande Syrie à l'époque de l'Antiquité, et là, ce sont les syriaques voilà. Qui eux aussi sont monophysites, refusent Calcédoine, et sont très très très proches donc, de cette culture sémitique dont je parlais. Et puis, il y a un royaume qui se convertit complètement au christianisme, le premier royaume à devenir chrétien. Euh, le roi, le, le prince, le peuple, je ne sais pas si on a demandé son si avis au peuple, tout le monde se fait baptiser. Donc je suis désolé pour les Gaulois ou pour les Francs, je ne sais plus qui, la fille aînée de l'Église, c'est l'Arménie qui va également refuser ce concile de Chalcédoine. Et puis, dans les montagnes à cheval entre le Liban et la Syrie, et à l'ombre des monastères d'un certain nombre de mystiques, dont Saint Maroun, une église va se constituer, que sont les Maronites. Vous savez que c'est l'église principale au Liban. Il y en a quand même qui acceptent l'expression de Chalcédoine. On va dire que ce sont des Grecs puisque c'est la religion de l'Empereur. On dira même des Grecs Melkites, qui veut dire impérial en arabe. Voilà, c'est les Grecs de l'Empereur. Voilà, bon. Donc il y a les Grecs. Et puis, sous l'influence, euh, non pas tant des croisés que des, pour le coup des grands ordres religieux européens, on va décider qu'il y a aussi des Latins. C'est un peu un expansionnisme européen quand même. Voilà. Et donc on va parler du patriarcat latin de Jérusalem. Voilà. Les Latins et les Maronites sont exclusivement catholiques, dont reconnaissent l'autorité du pape, et toutes les autres se sont coupées en deux au cours de l'histoire, une partie retrouvant la communion avec le pape, donc catholique, et une autre partie, ne la, la, la rejoignons pas. Dans des proportions variables. En Égypte, les coptes catholiques font 200 000, 300 000 personnes face à 10 millions de coptes non catholiques. Mais chez les Syriaques, c'est beaucoup plus équilibré, chez les Chaldéens aussi. Les Chaldéens, quand, quand ils sont catholiques, on les appelle les Chaldéens. Quand ils ne sont pas catholiques, on les appelle plutôt les Assyriens. Et c'est à peu près moitié-moitié. Voilà. Alors, euh, pour compléter ce panorama, depuis Constantinople, ou plus exactement depuis Thessalonique, deux religieux qui sont frères se disent « on va évangéliser les nouveaux venus que sont les slaves ». Ce sont deux frères de culture grecque, et vous savez, le premier souci d'un missionnaire, c'est d'essayer de traduire les Écritures pour être compréhensible par les personnes qu'il veut évangéliser. Et ils se rendent compte que ces slaves, ils n'ont pas tout à fait une langue comme les Grecs et qu'ils connaissent l'alphabet grec, mais il faut ajouter des lettres pour répondre aux besoins de la langue slave. Et ils vont créer un alphabet qui donnera plus tard l'alphabet cyrillique, puisqu'il s'agit de deux frères qui s'appellent Cyril et Méthode. Et quand ils partent dans cette évangélisation des slaves, vers le 8e siècle, quelque chose comme ça, Constantinople et Rome sont toujours unis puisque Constantinople et Rome sont unis dans toute cette affaire-là. Donc, vous voyez, ces, ces chrétientés du Sud et de l'Est vont se, se couper, non pas de Rome, comme euh, ça viendra plus tard avec euh, les orthodoxes, comme nous le disons, hein, mais ils vont se couper de Rome et de Constantinople unis. Vous voyez donc, c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, euh, Cyril viendra rendre compte au, au pape, à l'évêque de Rome, de sa mission, euh, tout grec qu'il est, euh, d'évangélisation des slaves. À Kiev et ailleurs. Ouais, voilà Voilà un petit peu, vous voyez que ce pas si compliqué que ça, finalement. On bon, voilà, bon. Mais vous voyez que c'est aussi des épisodes importants de notre histoire euh, théologique, spirituelle. Donc, euh, arrive... Euh, Arrive, arrive euh, les Arabes. Oui, quand même, ces refus de Calcédoine sont un refus aussi de l'autorité de l'empereur de Constantinople. Parce que cet empereur de Constantinople, d'abord, il prend les jeunes gens pour les enrôler dans ses, dans ses, pour le service militaire dans ses armées, et puis il écrase ses populations d'impôts. Vous savez quand on fait de l'histoire, on gagnerait à faire de l'histoire fiscale. C'est parfois très éclairant. Voilà. Je vois qu'il y en a encore parmi vous qui sourient. Ça veut dire que le gouvernement a encore un peu de marge. Bon, très bien. Et donc, euh, et donc, il y a, c'est assez violent la police impériale. Euh, est fait, voilà. Bon. Donc, quand euh, au VIIe siècle, les Arabes surgissent de la péninsule arabique, ces arabo-musulmans, le, le mot « arabe » est un peu ambigu. Au sens restreint, ce sont les gens qui viennent de la péninsule arabique. Et au sens large, ce sont aujourd'hui tous ces gens au Moyen-Orient qui parlent arabe. C'est pour ça qu'un certain nombre de patriarches d'Orient disent « nous sommes l'église des Arabes ». Voilà. Mais il, faut, il y a le sens restreint et le sens élargi. Donc ces arabo-musulmans surgissent, c'est assez violent, à un moment de l'histoire où l'Empire de Perse et l'Empire byzantin sont tous les deux affaiblis. Avant, il y en avait un qui était fort, un qui était faible. Évidemment, la frontière se déplaçait au profit du plus fort. Là, les deux sont faibles. Donc, occasion pour ces arabo-musulmans de conquête. Là aussi, comme pour Alexandre, c'est des conquêtes assez violentes, hein, notamment d'Alep et de Damas. Et finalement, les premiers princes musulmans s'installent à Damas. Et alors là, les chrétiens, d'ailleurs, se disent « mais voici des gens qui sont finalement assez proches de nous, c'est des cousins, parce que la langue arabe, comme je vous l'ai dit, elle vient de, de la langue syriaque. Et puis, ces, ces premiers princes, donc les califes, comme vous le savez, euh, ont une certaine habileté politique. Et donc, ils disent ben, « ben, par exemple, regardez votre cathédrale à Damas, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, ben, donnez-nous un quart pour qu'on fasse nos prières, puis on vous laisse les trois quarts pour les vôtres. » Donc les chrétiens se disent, ben voilà, des gens qui sont très raisonnables pour des conquérants. Hein, voilà. Bon. Donc ils se disent, ils sont plus proches de nous, ils savent ce que c'est que le désert, ils savent ce que c'est qu'un chameau, ils savent ce que c'est qu'un palmier, ils savent qu'on se déchausse avant de rentrer chez quelqu'un, et à forcerie quand on rentre dans un lieu de culte. Parce qu'avant d'être une habitude musulmane, c'est une habitude arabe. Moi j'ai vu encore des, des fidèles dans certains endroits qui se déchausse avant de rentrer dans une église. Et vous voyez, une proximité culturelle, peut-être une complicité, une carte à jouer en tout cas, voilà. Et puis, ça va se dégrader, évidemment. Et puis, d'ailleurs, ils vont prendre toute la cathédrale Saint-Jean-Baptiste qui va devenir la grande mosquée des Omeyades. Premier siècle de l'islam, siècle de conquête. Absolument prodigieuse, puisqu'en un siècle, d'un côté, ils sont comme Alexandre, sur les mêmes routes, d'ailleurs, aux portes de l'Inde. Et de l'autre côté, comme nous le savons tous, ils arrivent à Poitiers en 732. Voilà. Euh, donc, c'était une conquête considérable. Voilà. Et si on a de, nos armées sont victorieuses comme cela, d'une manière aussi foudroyante, c'est parce que Allah, c'est-à-dire Dieu en arabe, est avec nous. On a la bénédiction, on a la baraka. Voilà. Et oui, premier scène chrétien, christianisme, siècle de persécution, plus ou moins forte, et, euh, mais parfois forte, et euh, premier temps de l'islam, temps de conquête. Et je crois que ça marque aussi des mentalités, euh, peut-être encore plus fortement que les textes fondateurs. Voilà. Et à la tête d'un immense empire, c'est Bédouin du, du, du désert, on parle l'expérience de, de l'administration, donc là aussi, il se disent, les chrétiens les aident à administrer, à administrer cet immense empire. Donc il y a des ministres chrétiens, d'autant que comme vous le savez, parce que vous lisez les bonnes bandes dessinées, euh, le problème d'un calife, c'est de savoir dans son entourage qui a envie d'être calife à la place du calife. Là, vous prenez des ministres chrétiens, là vous êtes sûr au moins qu'il n'y aura jamais un ministre chrétien qui sera calife. Donc, vous voyez que les choses sont plus complexes qu'une simple confrontation. Et les chrétiens d'Orient vont transmettre d'ailleurs à ces musulmans la culture, euh, la culture grecque, elle-même héritière de la culture égyptienne et, et assyro-chaldéenne, voilà, perse aussi. Donc, euh, il y aura une péd... ce sont des pédagogues ils vont transmettre Aristote par exemple ils vont transmettre la métaphysique d'Aristote. Vous allez me dire qu'il y a quoi Bon, Pourquoi bon, alors, bon, ils transmettent la métaphysique d'Aristote. Oui, mais pendant ce temps-là, voilà, l'Occident avait oublié la métaphysique d'Aristote. Et cette métaphysique d'Aristote transmise aux Arabes va faire le tour de la Méditerranée, va passer par l'Espagne et la Sicile, et va nous revenir en plein XIIIe siècle. Et qu'est-ce qui se passe au XIIIe siècle Les musulmans vont finir par la refuser, cette métaphysique d'Aristote. un païen, donc c'est un fait païen, ça fait un peu voilà, athée, etc. Tandis qu'un homme de génie qui est saint Thomas d'Aquin va se dire Oh là, c'est intéressant parce que la métaphysique d'Aristote, elle est concrète. Vous savez, c'est la métaphysique de l'ancêtre de nos, nos sciences modernes. Et saint Thomas d'Aquin dit C'est quand même intéressant pour nous qui avons le dôme de la création, le dôme de l'incarnation c'est quand même peut-être une métaphysique qu'on devrait regarder d'un plus, plus près. Et donc il introduit cette métaphysique d'Aristote en Occident et ça déclenchera un mouvement des idées qui finira par donner le mouvement scientifique dont l'Europe va bénéficier, j'allais dire, jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, c'est là important. Alors, pendant ce temps de domination des musulmans, il y aura des situations extrêmement variables pour les chrétiens. Parfois des moments de persécution. Tout d'un coup, un calife, un prince, voilà, et se, et se termine des centaines, des milliers de chrétiens. Mais ce sont des choses ponctuelles. Vous comprenez bien que s'ils avaient une persécution continue depuis 13 siècles, il n'y aurait plus de chrétiens d'Orient. Le truc serait réglé. Bon. Euh, parfois, ce sont des violences ponctuelles et parfois, et généralement, et souvent et tout le temps d'ailleurs, ce sont des discriminations, mais qui peuvent être variables. Mais aussi des collaborations, comme je vous l'ai dit. Alors, discrimination, ça veut dire qu'on ne considère pas le chrétien comme un, un citoyen à part entière. Donc, il est protégé, dans le sens le plus négatif du terme, par le prince musulman. Et donc, ils doivent payer un impôt assez lourd en échange de sa sécurité. Et c'est souvent pour éviter de payer cet impôt que les gens deviendront musulmans, d'ailleurs, pour une bonne partie d'entre eux. Et parfois, il y a des moments où ils seront euh, obligés de porter une tenue vestimentaire particulière, les chrétiens et les juifs, qui sont considérés quand même comme une religion du livre. Donc c'est des gens qui n'ont pas tout compris, qui n'ont pas compris qu'il fallait devenir musulmans, mais enfin quand même, on respecte ces religions du livre. Voilà à la différence d'autres religions, comme aujourd'hui les yézidis, qui ne sont pas considérés comme une religion du livre, et donc qui sont considérés comme des idolâtres, et qui sont donc tués par le Daesh immédiatement. Voilà. Puisque c'était l'idée au tout début de, de l'islam. Voilà. Donc discrimination euh, variable selon les temps, selon les lieux. Euh, vont arriver les croisés. Solide gaillard venu de nos contrées, euh, voilà, sans doute de bons vivants, enfin j'en sais rien en après fait, tout, j'imagine, j'en vois, wow, pieux aussi, mais pas forcément de très fins théologiens. Et quand ils vont arriver en Orient, qu'ils voient des chrétiens qui prient pas comme nous, qui obéissent pas au pape, ça leur paraît très suspect. Donc la venue des croisés ne sera pas toujours de tout repos pour les chrétiens d'Orient. D'autant que quand les chrétiens finiront par être chassés, on fera peser aux chrétiens d'Orient, à qui on n'avait rien demandé, une supposée complicité avec les croisés. Ils en subiront les conséquences. Mais ça a aussi une constante, hein. quand Bush envahit l'Irak, il dit « nous sommes les nouveaux croisés ». Merci Monsieur le Président, car grâce à cette phrase, les islamistes ont stigmatisé les chrétiens d'Irak comme des complices des Américains, et ça provoquera des morts en Irak. Voilà. Il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, surtout quand on a des conseillers en communication. On doit pouvoir. Voilà. Ceci dit, quand on a attaqué la Libye, on a dit que c'était une nouvelle croisade. Hein. C'était la croisade de liberté, égalité, fraternité. Mais j'aurais aimé que le président de la République de l'époque trouve un autre mot. Ce n'était pas très génial de dire qu'on a une croisade des de le... valeurs républicaines. Il ouais, faut peut-être dire des choses autrement. Voilà. Pendant que les croisés sont là, il y a des gens qui vont... Descendre d'Asie centrale, pas forcément de la Mongolie d'aujourd'hui, mais euh, voilà ce qu'est aujourd'hui l'Asie centrale, ce sont des Mongols. Première vague, ce sont des, euh, des Mongols non musulmans, un général de Khan Ce sera un raid extrêmement violent. Alep sera presque détruite, Damas, il y aura des centaines de milliers de morts parfois plus contre des musulmans que encore que contre les chrétiens, parce que, vous savez, les chrétiens de Perse dont je vous ai parlé au début, ils avaient un peu évangélisé ces Mongols. Donc les femmes mongoles étaient parfois un peu des chrétiennes. Voilà. Euh, mais ce sera extrêmement cruel. Mais c'est d'un raid, donc après ça, ils repartent hein, dans leur Asie centrale. Il y aura un deuxième raid, cette fusil de gens qui seront convertis à l'islam, les Turcs mongols c'est merlan Raid extrêmement violent et beaucoup plus frontalement anti-chrétien mais aussi anti-arabe. Voilà. Et puis, ils repartent. Et puis, finalement, il y en a qui finissent par arriver, ce sont les turcs ottomans. Voilà. Les turcs ottomans font la conquête d'une partie orientale de l'Europe, puis de Constantinople, qui tombe, comme vous le savez, en 1453, est dramatique pour... Le pape a jeûné pendant trois semaines, tout le monde a porté le deuil, mais les Européens et l'Occidentaux ne les avaient pas beaucoup aidés quand ils ne s'étaient pas alliés ou vendus, d'ailleurs, aux turcs ottomans contre, contre Constantinople. Voilà. Et c'est une date qui est retenue, effectivement, pour la fin du Moyen Âge, non sans raison, parce que, à partir de là, quand Christophe Colomb, en 1492, découvre l'Amérique, ce va faire Pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas Il avait l'idée étrange que la terre pouvait être ronde, et on sait qu'il cherchait, une route, pour... cherchait une route vers les Indes. Nous savons tous cela. Et pourquoi cherchait-il une route vers les Indes On savait où c'était l'Inde, mais parce que les routes, la route de la soie, si vous voulez, été coupée parce qu'en 1453 Constantinople était tombée. Et si Christophe Colomb se dit, je vais aller en Inde où il y a des chrétiens, vous savez, les Malabars, les Malancars, je pourrais m'allier avec eux et prendre les musulmans à revers. Donc Christophe Colomb avait encore un peu une mentalité de croisade, si vous voulez, de croisé. Voilà. Puis voilà, ils trouvent l'Amérique, et du coup l'Europe bascule dans ses centres d'intérêt vers l'Amérique, et le fait, c'est toute une nouvelle ère qui se tourne. D'autant qu'avec la chute pressentie de Constantinople, beaucoup de lettrés de Constantinople viennent vers l'Europe occidentale, avec des manuscrits, des ouvrages à Venise, puis de Venise dans l'ensemble de l'Europe, et de, ça fera une, un début de renaissance culturelle dans toute l'Europe. Donc, de fait, c'est une date extrêmement importante. Mais les Turcs vont également prendre les Arabes, dominer les Arabes, conquérir les Arabes. Et le monde arabe, du coup, à partir du XVe siècle, est étouffé sous l'occupant turc. Voilà. Et le prince turc, qui c'est le sultan, c'est un mot turc, pour asseoir son autorité, dit « maintenant le calife, c'est moi ». Donc, c'est un sultan calife. Voilà. Et donc, le, encore une fois, le monde turc est étouffé e siècle, voilà, siècle, heure de gloire de l'Empire ottoman, c'est Soliman le Magnifique. Hein et du coup, François Ier en profite pour prendre pied au Levant. Il s'autoproclame protecteur des chrétiens. Alors les chrétiens d'Orient sont encore éperdument reconnaissants à François Ier. J'essaie de dire avec délicatesse que François Ier, ce qui l'intéressait, c'était de s'allier avec l'Empire Ottoman pour, comme vous le savez, c'est l'obsession de François Ier, essayer de contrer Charles Quint. Enfin, bon, protecteur des chrétiens. Et d'ailleurs, le tsar de Russie de l'époque, il y a non peut-être le protecteur des catholiques, mais le protecteur des orthodoxes, c'est moi, le tsar. D'ailleurs, quand Constantinople est tombé, le prince russe, prend le titre de tsar, c'est-à-dire de César, c'est le nouvel empereur, c'est la troisième Rome. Et Constantinople est puni, parce que Constantinople, devant le menace ottomane, avait essayé de s'allier avec les latins, et le, le prince russe disait, ben, c'est Dieu qui les punit, parce qu'ils ont essayé de s'allier avec les, avec les catholiques. Voilà. Et donc on reprend le flambeau. La nouvelle orthodoxie, nouveau prince, le, le nouveau César, le Tsar. Et le Tsar dit le, le protecteur des orthodoxes, c'est moi. Ce qui veut dire que le problème de l'influence de la Russie, du lien de la Russie avec ses orthodoxes du Moyen-Orient, ça ne date pas de M. Poutine, c'est très ancien dans la mémoire, dans la culture russe. Et Ce qui est très frappant depuis que l'Union soviétique est tombée, quand on va à Jérusalem, c'est de voir euh, la quantité très importante de pèlerins russes à Jérusalem. Voilà. Bon, euh, allons, avançons dans l'histoire. L'Empire ottoman se dégrade quelque peu, l'Europe monte en puissance, arrive la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman ou ce qu'il en reste est allié de l'Allemagne, et donc la France, la Grande-Bretagne se disent on va soulever les Arabes contre ces Turcs ottomans. Ça prendra l'Allemagne à revers, puis ça les coupera de la, des routes du pétrole qui commencent à devenir importantes. C'est le film de Laurence d'Arabie que vous avez tous vu. Laurence d'Arabie, officier de renseignement britannique, il dit aux Arabes, parole d'officier britannique, si vous nous aidez à vous soulever en vous soulevant contre les Turcs, quand la première guerre sera finie, on vous donnera votre indépendance. Vous connaissez tous, je pense, le film Laurence d'Arabie. On gagne la, seconde, la première guerre mondiale, mais on donne pas du tout leur indépendance aux Arabes. Et vous voyez, il y a eu un, déjà un premier réveil arabe, un premier printemps arabe, si vous voulez, qui était contre les Turcs. Voilà. On est donc si vous voulez, dans un processus où ce monde arabe commence à se réveiller de quatre siècles d'occupation turque. Bon. Et là, euh, la France et la Grande-Bretagne inventent la société des nations et euh, inventent la théorie du mandat. La Grande-Bretagne se donne l'Égypte, la Palestine et l'Irak, en tout cas l'Irak où il y a du pétrole, et la France, le Liban, la Syrie et le reste de l'Irak. Et les Arabes sont furieux en disant Vous nous aviez promis notre indépendance, qu'est-ce que vous venez faire Vous avez pris la place des Turcs, ça ne va pas du tout. Et ça se passe très mal. Et les frères musulmans vont se créer en Égypte dans les années 1920-1930 pour chasser les Anglais. Vous voyez, les frères musulmans ne sont pas nés avec l'islamisme d'aujourd'hui. C'était d'abord un mouvement pour chasser les Anglais. Et bien sûr. Il y a une puissance qui excite aussi ces Arabes pour qu'ils mettent dehors les Anglais et les Français, ce sont les Américains qui, depuis le début, ont soutenu les frères musulmans, soit dit, entre nous. Voilà. Et en Syrie, ça se passe très mal. Le commandant en chef français, qui n'était pas un homme d'une grande finesse, fait tuer des paysans syriens qu'il considère comme des rebelles et expose les cadavres dans la grande place de Damas pour impressionner la population. Et si vous allez à Damas, que je vous déconseille peut-être de faire en ce moment, vos amis syriens auront un grand plaisir à vous montrer dans le souk de Damas les traces des balles de mitrailleuses, qui sont les balles des mitrailleuses de l'aviation française, qui a mitraillé la population civile dans le souk de Damas. C'est bien ça Vous confirmez Voilà. Alors nous, on a oublié, euh, mais les Syriens, devenez, <rire> eux, ils n'ont pas oublié. Vous voyez que quand on donne des leçons, il ne faut pas oublier non plus notre histoire. Voilà. Donc il va y avoir un deuxième réveil arabe, cette fois-ci contre les puissances européennes, qui vont être chassées. Et notamment en Syrie et en Irak, va se créer un, un parti qui s'appelle le Bas, dont le fondateur est un chrétien d'ailleurs, il fonde ça avec des musulmans, on dit « nous voilà, c'est un mouvement nationaliste arabe, dehors l'étranger, dehors les européens ». Voilà. Et les chrétiens se disent, si ça marche, si on met en avant l'identité arabe, eh ben, nous sommes tous de la, de la même citoyenneté arabe, euh, chrétiens et musulmans. Il voilà, y avait une idée pas idiote, sauf que ce parti bas, c'est un parti de notable, qui n'a pas beaucoup d'assises populaires, et donc finalement, très vite, c'est l'armée qui prend le pouvoir. Car l'armée est la seule force pour organiser un pays une fois que les puissances européennes sont parties. D'ailleurs, euh, en Libye, coup d'État militaire. Hein, le, le beau capitaine Kadhafi, le si, Sisi, quand il était capitaine, il était pas mal, il avait une certaine prestance. Il était un peu dégradé après. Le colonel Nasser, le général Assad en Syrie et le général Saddam Hussein, tout ça, c'est des coups d'État militaire. Alors, quand les militaires prennent le pouvoir, il y a des bons côtés, l'ordre règne. Hein. Il faut que je fasse attention, il y a sans doute des militaires parmi nous. voilà à ce que je dis Voilà. Euh, donc l'ordre règne et comme il y a une croissance économique avec les Trente Glorieuses, euh, bah, la classe moyenne, n'en demande pas plus. Il y a l'ordre, et il y a le développement économique. Donc on peut développer sa petite entreprise, son exploitation agricole, sa maison. Les enfants font de meilleures études que leurs parents, ce qui est toujours un peu dangereux d'ailleurs. Enfin bon, et voilà, et tout va bien. Il y a ça aussi, les inconvénients, un pouvoir militaire, c'est qu'il n'y a pas, finalement, de véritable parti politique. Voilà. Vous savez, c'est parti politique. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, mais moi, je veux dire, j'aime bien les débats politiques, les commentaires politiques. Alors, quand c'est matin, midi et soir, sur une chaîne, sur une autre, sur une troisième, sur une quatrième, c'est un peu beaucoup. Ouais. Je ne sais pas si on va tenir comme ça, parce que je vous signale, on tient comme ça, au moins jusqu'à fin juin, hein, parce qu'on va avoir les élections présidentielles, et après ça, il y a les législatives. Hein, parce que fin juin, ils vont nous tenir comme ça. Enfin, bon, excusez-moi, je referme ma parenthèse. Voilà. Euh, alors, on peut dire que ça fait beaucoup, c'est un peu lourd, mais quand il n'y a pas ça du tout, Comprenez ben, il y a quand même un manque, parce qu'il n'y a pas de véritable opposition, il y a une opposition un peu symbolique, et il n'y a pas d'alternance. Donc quand c'est la même famille qui est au pouvoir pendant 40 ans, qu'est-ce qui se passe Eh bien, elle est corrompue, parce que forcément, elle reçoit des pressions, « ah, dites donc, il y, a, il y a le cousin du beau-frère de mon voisin, vous ne pourriez pas me faire un petit coup de pouce, mais je vais vous faire ça, voilà. » Et depuis la tête, tout est corrompu, et nous ne rendons pas compte de ce que c'est qu'une société complètement corrompue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption en France, mais quand une corruption éclate, ça fait encore scandale. Voilà. C'est-à-dire que quand tout est corrompu, vous avez un procès, faites un chèque au juge, vous allez gagner votre affaire. Vous avez besoin d'un permis, faites un chèque au gouverneur, vous aurez votre permis. Quand tout est corrompu, ça devient extrêmement... Un... c'est un cancer dans une société. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'opposition. Et donc, il va y avoir une crise économique. La crise économique que nous connaissons maintenant en France, elle, elle marque, il ne faut qu pas qu'on l'oublie, beaucoup les sociétés qu'on disait émergentes. Et donc, l'espoir les, les, de la classe moyenne est brisé. Et ce troisième réveil arabe, cette fois-ci, ce sera contre les militaires. Premier contre les Turcs, deuxième contre les Européens, troisième contre les militaires. Donc, voyez, il faut re, remettre les choses dans une perspective historique pour, si on veut, un peu les comprendre. Et en Tunisie, un petit marchand n'arrive pas à se nourrir, à nourrir sa famille, à joindre les deux bouts, comme on dit, et s'y molle par le feu. Bon, Et les autorités disent qu'il devait être un peu dérangé. Ils prennent ça comme un fait divers. Et là, la, police, la population euh, tombe, va dans la rue en Tunisie en disant « mais il n'est pas du tout dérangé, nous on n'en peut plus, on est était, on était écrasé et on ne s'en sort pas ». D'où, évidemment, quelque chose d'un peu exclusif. D'autant que ces pouvoirs militaires vont être confrontés à quelque chose d'inattendu. C'est la création de l'État d'Israël en 1948 par une décision de l'Assemblée générale des Nations unies. Ça me permet de rappeler que la France avait voté pour, mais que la perfide Albion s'était abstenue. Les Anglais s'étaient abstenus. Bon. Donc, euh, c'est perçu comme une blessure, comme une agression dans le monde arabe, poussé par les Occidentaux, et vont refuser cette création d'État. Ils vont faire des guerres contre Israël qu'ils vont tous perdre. Alors, c'est vrai qu'Israël est soutenu par les Américains ouvertement et par les Européens plus secrètement. Bon, ça aide aussi, mais c'est une humiliation. Comme vous savez, dans le savez, au Moyen-Orient, comme ailleurs d'ailleurs, mais spécialement au Moyen-Orient, l'humiliation c'est très durement ressenti. Donc, euh, ils perdent toutes ces guerres, et les islamistes, qui sont donc dans une lecture fondamentaliste de l'islam, disent ben voilà pourquoi on a perdu la guerre. Ce n'est pas parce qu'on est moins intelligent, on est arabe, on est intelligent, c'est n'est pas qu'on est moins courageux, mais c'est parce qu'on a mis en avant notre identité arabe, la nation arabe. La nation arabe euh, voilà, veut chasser Israël, veut s'opposer à l'Occident. Là était l'erreur, car ce qu'on aurait dû faire, c'est dire c'est nous sommes les musulmans. Et à ce moment-là, Allah nous aurait donné la victoire, comme Allah avait donné la victoire au premier siècle de l'islam, vous savez, quand on s'est étendu de l'Inde à Poitiers. Voilà l'erreur. Et vous voyez donc, les islamistes, avec la crise économique, la corruption de ces pouvoirs militaires... Et cet échec devant Israël vont soulever les populations. Donc, troisième réveil, on verse les militaires. Alors, qui est-ce qui prend le pouvoir Parce qu'on n'a pas tous ces merveilleux partis prêts à faire l'alternance. voilà. Et bien, donc, c'est les seuls, c'est les islamistes. D'autant que, comme ils n'ont jamais été au pouvoir encore euh, dans l'époque moderne, euh, quand on n'a pas pris le pouvoir, quand on n'a pas pris de décision, on n'a pas eu le temps de déplaire. Donc, on, ils se disent, bon, on va essayer ça. Au bout d'un an, les Tunisiens les mettent dehors, les Égyptiens aussi. Face au gouvernement des frères musulmans, au gouvernement Morsi, la population égyptienne est descendue dans la rue massivement, beaucoup plus nombreuse encore que quand ils étaient descendus dans la rue pour chasser Moubarak. Ces gens qui descendent dans la rue, ce sont les égyptiens, les chrétiens, bien sûr, les 10 millions de chrétiens qui étaient très inquiets de ce fondamentalisme islamiste. Mais s'il y a vu que les chrétiens, ça n'aurait pas suffi à mettre les frères musulmans dehors. Ce sont les musulmans en nombre qui sont descendus dans la rue. Et si le maréchal Sissi n'avait pas extrait de son palais le président Morsi, il aurait été lynché par la foule. Ce sont donc les musulmans qui ont mis ces islamistes dehors. Parce que les islamistes disaient, nous ce qui nous intéresse, c'est de refaire ce grand califat hein, de l'Atlantique à l'Inde. Voilà. Euh, mais l'Égypte, enfin tous ces États-nations, ça n'a pas d'intérêt, c'est le fruit de, des Occidentaux qui ont dessiné les frontières, etc. Bon, alors C'est vrai que les Occidentaux ont dessiné des frontières, euh, pas, euh, moins qu'on ne le dit, mais enfin quand même, mais ils ont dessiné, les, les Européens ont dessiné les frontières de, de 80% de la planète. En Afrique, en, en Amérique, en Extrême-Orient, en Asie, ben, c'est les Européens qui ont dessiné. Alors s'il faut revenir sur toutes les frontières, parce que c'est les Européens qui les ont dessinées, ben, je veux dire, on n'est pas, pas sorti des affaires. Hein, voilà. Mais surtout, l'Égypte, ce n'est quand même pas les Européens qui l'ont inventé. Alors, ça existait 4000 ans avant nous, etc. Donc, euh, il y a eu un sentiment national égyptien, comme il y a un sentiment national tunisien, et, et que les frères musulmans n'ont pas du tout mesuré. Ils ont été d'autres surplus encore plus corrompus que les précédents et tout à fait incapables de gérer. D'où la colère des peuples en Syrie, on a donc par rapport à ce régime Assad militaire euh, euh, totalitaire etc avec des polices militaires très lourdes, hein, des prisons très remplies et des, et des, et des euh, quand même des tortures et, et une occupation du Liban hein. les, les chrétiens du Liban euh, il y a quelques années qu'est-ce que j'entendais pas moi sur la Syrie sur Assad voilà mais donc un régime autoritaire une manifestation trouvant que le gouverneur local, d'ailleurs, était particulièrement pénible, et une répression très violente, et on entre dans un cycle action-répression. Sauf que là, en Syrie, à la différence de la Tunisie et de l'Égypte, on est dans un pays où il y a tension entre les sunnites, qui font peut-être 60-65% de la population, et les alawites et les chiites, qui font une petite minorité de 15% de la population. Sauf que ce combat va devenir, même si ce n'était pas ça au départ, va devenir un combat sunnit-chiite. Et à ce moment-là, évidemment, euh, du coup, ça fait venir euh, tous les combattants d'Afghanistan, de Tchétchénie, etc., qui vont soutenir la, la cause sunnite. Ça devient un conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran. La Turquie, dont, dont l'évolution est extrêmement inquiétante, va aussi euh, soutenir tout cela. Euh, les Occidentaux sont nibulés par la, la réclamation du départ d'Assad et ne sont pas suffisamment vigilants sur, d'une part, ces rebelles qui deviennent finalement al-Qaïda qu'on essaie de pourchasser en Afghanistan, on les retrouve à nos portes en Syrie, parce que la Syrie, c'est à nos portes, et puis d'Al-Qaïda, ça devient le Daesh, qui va dans la barbarie, à des sommets inégalés depuis bien longtemps. Voilà, voilà en quelques mots, cette situation en Syrie. Euh, les chrétiens, là, en Syrie, euh, aujourd'hui, c'est pas compliqué, où ils sont dans une zone de régime, et là, ils ont la possibilité de se déplacer, D'exercer de, voilà, de, le culte, d'agir, de sortir, où ils sont dans les zones rebelles, qui sont dominées par des gens assez violents. Voilà. Et à ce moment-là, ils peuvent être euh, kidnappés, rançonnés, euh, torturés, tués, emprisonnés. Voilà. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais maintenant on est dans cette situation-là. Voilà. Et on ne sait pas comment arrêter cette guerre. Parce qu'une guerre civile, c'est très difficile à arrêter. On en reparlera si vous le voulez. En Irak, il y a donc l'invasion américaine, illégale, puisqu'elle n'est pas passée au Conseil de sécurité, puisque la France a menacé d'exercer son droit de veto. C'est le discours de De pin Et d'ailleurs, il y aura des représailles économiques, on a un peu oublié, on a oublié en Orient, on nous dit toujours qu'on est aligné sur les Américains, C'est pas si vrai. Il y aura des représailles économiques des États-Unis contre la France, puisque la France avait menacé d'exercer son droit de veto. Voilà, je me permets de vous le rappeler. Bon. Donc, l'invasion américaine veut renverser Saddam, mais n'a pas de vrai plan pour, pour l'Irak. Et donc, on détruit l'État irakien et on détruit l'armée irakienne, on renvoie tous les militaires chez eux. Et on donne le pouvoir aux chiites, mais ce n'est pas de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas simplement de donner le pouvoir à, des, à un groupe majoritaire. C'est aussi quel, quel est le pouvoir de, de, de la minorité, quel est le pouvoir de l'opposition, quelle est la liberté d'expression, quelle est l'indépendance de la justice, etc. C'est etc., etc. tout un ensemble de choses de démocratie. Parce que les Irakiens disent, vous voyez, euh, il y avait un certain ordre, même injuste, qui régnait avec Saddam, et puis les Américains sont entrés, ils ont voulu nous apporter de la démocratie, vous voyez ce que ça a fait, mais ils n'ont pas du tout apporté de la démocratie, ils ont donné le pouvoir aux plus nombreux. Mais ça ne suffit pas à faire de la démocratie. Et donc, cet Irak est en décrépitude, en tension, en tension très forte sud chiites. Il y a les Kurdes nord, qui sont sunnites, mais qui ne sont pas arabes, qui avancent vers leur indépendance. Et les sunnites affolés de voir les chiites arriver, parce qu'ils ont fait appel aussi aux milices chiites qui viennent d'Iran, qui ne sont pas des tendres non plus. Donc, il y a eu affolement dans ce monde sunnite, et ils ont appelé à la rescousse le Daech. Voilà. Et le Daesh est arrivé à Mossoul, a chassé les chrétiens, a tué les yézidis, puis a pris la plaine de Ninive, a chassé les chrétiens, il y a quand même eu des morts. Il y a aussi quelques musulmans qui ont été tués parce qu'ils protestaient contre le sort fait aux chrétiens. Pas beaucoup, mais il y en a eu. Il y en a eu. Et je pense qu'on va découvrir exactement combien il y en a eu. Il y a, la semaine dernière, il y avait deux vieilles femmes chrétiennes qui ont réussi, qui restaient à Mossoul cachés, cachés et protégés par des musulmans. Et en se retirant, le Daesh les a égorgés et a égorgé les musulmans qu'ils avaient cachés. Il faut quand même connaissant ça en tête, même si les chrétiens disent aussi « mais il y a beaucoup de musulmans, quand on a été chassés, qui sont venus piller nos maisons ». Alors là aussi, vous savez, c'est une souffrance, bien sûr. Mais il faut qu'on l'évalue aussi. Il y a certainement eu des faits comme ça. Est-ce que c'est massif On va, va l'apprécier maintenant. Voilà, on en est là. Donc, je m'arrête là dans le développement de géopolitique et de l'histoire, mais ça concerne évidemment au premier chef les chrétiens d'Orient. Quelques mots rapides sur ces églises. Ce sont des églises qui ressemblent aux nôtres. Il y a des évêques, il y a des paroisses, il euh, y a des messes le dimanche, un peu longues, surtout quand on n'y comprend rien. Il y a des chorales, avec euh, parfois les tensions inhérentes à toute chorale paroissiale. Il euh, y a des groupes scouts, il y a du caté, la préparation au mariage, il euh, y a des groupes d'étudiants, euh, et, etc., etc. Donc ce ne pas, pas des églises, euh, Voilà, c'est des églises qui nous ressemblent. Il hein. y a des vocations, il y a des séminaires. En Irak, il y a un séminaire, en, en Syrie, en Liban, il y a des séminaires ce sont des, des églises où les gens ont une foi forte parfois un peu euh, le regard du français et dire c'est quand même assez sociologique parfois à -dire, euh, si le père de famille est mettons je sais pas maronite ben les enfants sont maronites vous pouvez faire toutes les crises d'adolescence que vous voulez vous êtes maronite c'est marqué sur votre carte d'identité voilà bon alors euh, mais c'est d'une foi forte euh, ce sont aussi des paroisses qui ont souvent lié avec elles l'école et le dispensaire. Ça me rendait très jaloux quand j'étais curé, parce que le tout sous l'autorité du curé, c'est ça qui me rendait jaloux. Voilà. Euh, mais c'est bien parce que c'est une articulation... Entre le lieu de, de, de la célébration, du, du rassemblement dominical, le lieu de l'enseignement, euh, la transmission euh, du savoir et de la foi, et le lieu du soin du pauvre, etc. Ces chrétiens représentent des minorités fortes, euh, encore au Liban ou en Égypte, mais dans les autres pays, c'est 2 à 7%. Et en Turquie et en Iran, c'est 0,0001%. On sait ce qui est arrivé en Turquie, le génocide de 1915. Donc, ce sont des communautés qui ne sont plus des forces. Ce n'est pas une force économique. Même au Liban, les maronites aisés ont quitté le Liban. Et ceux qui ont le pouvoir financier, c'est les sunnites avec Hariri, qui ont le carnet de chèques de l'Arabie saoudite. Ce ne sont pas des forces politiques. Quand vous faites 2, 3, 4, 5, 6%, vous n'êtes pas une force politique. Ce pas non plus une force militaire. Et au Liban, la force militaire, c'est le Hezbollah, la seule ministre qu'on n'a pas osé désarmer, contrairement à ce qu'avait demandé l'ONU. Voilà, on a désarmé les ministres chrétiennes, mais pas le Hezbollah. Bon. Euh, et c'est ben leur chance. C'est leur chance parce que du coup, ils sont dans une sorte de cohérence évangélique. Leur force, c'est d'être au service de la population, par leurs écoles, collèges, lycées, universités, par leurs dispensaires, leurs hôpitaux, etc. Voilà. Et ça, on sait que euh, dans les écoles dans les hôpitaux, il y a des chrétiens, bien sûr, des catholiques et des orthodoxes, mais il y a aussi des musulmans. On sait qu'un hôpital chrétien, le musulman, il peut être soigné. Voilà. Il y a donc une crédibilité très forte évangélique de ces communautés et qui peuvent aussi jouer un rôle de médiation. Voilà. Par exemple, on parlait du patriarche de Bagdad quand il était évêque dans la ville de Kirkuk. On l'avait rencontré Monsieur Stinger et moi-même, il est l'évêque de Verdun de Chalon, de Chalon, pardon. Donc, et il nous a fait visiter les responsables chiites, sunnites arabes, sunnites kurdes, et qu'ils nous ont accueillis, qu'ils l'ont accueilli en disant Pour nous c'est un père, PERE. -E, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Ces trois chefs se, se faisaient une guerre interne. Il leur a dit mais la ville de Kirkouk n'est pas gérée pendant que vous faites la petite guerre entre vous. Et chacun avait dit « Oui, vous avez raison, mais pour moi, si moi je fais l'acte d'aller me réconcilier avec les autres, c'est comme si je reconnaissais mes torts, c'est comme si j'étais humilié et mes troupes ne me le pardonneront pas. Euh, » C'est quand même, hein, quand on entre dans le bureau du gouverneur, il y avait un panneau en disant « On est prié de laisser les, les armes à l'entrée quand même, hein, c'était voilà, avant le dèche. Bon. » Et alors l'évêque de Kirkouk, monsieur Sacco, a dit « Bon, bah, écoutez, moi je vous invite tous à déjeuner, à l'évêché Personne ne prendra l'initiative de se rendre chez les autres, et tout le monde, est, et, et, et lui, en sont très reconnaissants. Et ce rôle de Monseigneur Sakou, il le fait aussi maintenant au niveau national en, en Irak et au Liban, par exemple. On sait bien que s'il n'y avait plus de chrétiens au Liban, il n'y aurait plus de Liban, parce qu'entre les sunnites, les chiites et les druzes, euh, il n'y a pas de communication s'il n'y a pas les chrétiens. Hein oui, donc ils ont un rôle de médiation, ils ont un rôle évangélique, et leur manière dont ils témoignent de l'Évangile c'est de vivre ce service de charité. Et l'œuvre d'Orient depuis 160 ans est au service des chrétiens d'Orient pour les aider dans leur mission d'éducation, de santé, dans la vie des églises, la formation des séminaristes. L'œuvre voilà. d'Orient est une institution qui existe depuis 159 ans. Depuis 159 ans, l'œuvre d'Orient vient en aide aux chrétiens orientaux par le biais des évêques, des prêtres et des communautés religieuses sur le terrain. Son soutien s'inscrit dans le long terme, mais elle sait aussi intervenir en urgence en cas de guerre, conflit ou catastrophe naturelle. Sous la direction de Mgr Pascal Golnisch et soutenu par les 70 000 donateurs, l'œuvre d'Orient finance chaque année plus de 800 projets menés par 400 communautés et institutions chrétiennes. Ces dernières œuvrent auprès de tous ceux qui en ont besoin, sans condition sans considération d'appartenance religieuse dans une vingtaine de pays, principalement au Moyen-Orient, mais aussi dans la Corne de l'Afrique, en Europe orientale et en Inde. Elle concentre son action autour de trois missions. L'éducation, plus de 400 établissements scolaires, crèches, jardins d'enfants, orphelinats, les soins et l'apostolat social, dispensaires, les proseries, hôpitaux, institutions pour handicapés, maisons de retraite pour une prise en charge de plus de 3 millions de malades. L'action pastorale et culturelle, bourse d'études aux futurs prêtres et religieuses, centre de formation de catéchistes bibliothèques. Le rôle de l'œuvre d'Orient est essentiel. Dans ces régions du monde où les chrétiens, souvent considérés comme des citoyens de seconde classe, ont toute leur place dans cet Orient en mutation. L'œuvre d'Orient considère avec force et conviction l'importance pour les chrétiens d'Orient de rester dans leur pays d'origine. Ces derniers sont chez eux depuis les débuts du christianisme et sont des vendeurs de paix dans les sociétés où les différentes confessions peinent parfois à cohabiter. L'œuvre d'Orient ne peut pourtant ignorer ceux qui, fuyant des drames, Font le choix de quitter leur pays en arrivant en France. C'est ainsi qu'elle coordonne aujourd'hui le CC Carco, comité sous l'égide de l'épiscopat français visant à soutenir l'accueil social et humain des réfugiés chrétiens d'Orient. Afin d'informer et de sensibiliser sur l'origine et la situation des chrétiens d'Orient aujourd'hui, l'œuvre d'Orient intervient dans toute la France à travers différentes actions expositions et conférences dans les paroisses. Vous aviez eu d'ailleurs au mois de mai une, une exposition sur la grande aventure des chrétiens d'Orient à la cathédrale et une conférence également sur l'espérance pour les chrétiens d'Orient. Intervention également dans les établissements scolaires à l'aide de supports pédagogiques adaptés, organisation de colloques et tables rondes. L'œuvre d'Orient souhaite aussi répondre à la demande croissante des jeunes qui souhaite aller à la rencontre des chrétiens orientaux à travers Antioche, son réseau de jeunes. Pour mieux connaître et suivre l'actualité des chrétiens d'Orient, en devenant membre, vous pourrez bénéficier d'un bulletin trimestriel qui est une mine d'informations, d'une part sur les projets, et également sur la situation au Proche-Orient. Comme il vous l'a dit, je connais aussi un petit peu ces, ces terres, ces contrées, en particulier l'Irak, Enfin, il nous a montré qu'on ne, ne peut comprendre ce qui se passe là-bas que si on regarde l'histoire, enfin, si on connaît l'histoire, enfin, si on s'en si va en arrière. Et, et, et l'histoire, ce n'est pas simplement l'histoire événementielle, c'est l'histoire de, des idées, c'est l'histoire théologique, spirituelle aussi. Enfin, je ne vais pas refaire la conférence, il nous l'a bien démontré. Mais le résultat d'aujourd'hui, alors moi, moi j'ai eu cette chance d'aller en Irak pour la première fois en 2008, Enfin, c'est une chance, si l'on veut, puisque j'ai surtout été témoin de, des problèmes que vivaient, en particulier les chrétiens d'Irak, pas seulement eux, mais et ce qui m'a frappé, ce qui m'a et ce qui a suscité mon admiration, c'est précisément ces ces communautés de, de, de, de chrétiens solides, enfin il, a, il, il, il les a bien décrits aussi. Hein. Euh, je, vous, je vous dis juste ça. On a visité la première fois où je suis allé en 2008. On a visité en l'espace d'une de, de, petite semaine 40 communautés, 40 de, de réfugiés. Donc c'était des chrétiens qui avaient dû fuir déjà, en fait, et qui, et qui étaient réfugiés dans le nord de de l'Irak dans le Kurdistan, on a visité une quarantaine de communautés et elles se ressemblaient sur un point, c'est ce point-là, c'était des communautés de témoins, sûrs de leur foi, qui, étaient, qui étaient bien, accrochées, bien accrochées et, et, et qui prenaient leurs racines dans, dans, dans une bien longue histoire et qui, qui ne cherchaient pas spécialement à partir. Le, le, le but, c'était. Leur but, ce n'était pas de fuir, leur but, c'était de c'était de fuir les risques qu'ils pouvaient courir. Et en fait, ceux qui venaient de, de, de Bagdad et de, de Mossoul, ils venaient parce qu'ils ne pouvaient plus vivre là-bas, c'est tout simplement. Et je répète, j'ai beaucoup admiré ces communautés-là. Et euh, je crois qu'une chose que Monsieur Gonish a, a, a fort bien expliqué aussi, c'est qu'au euh, fond, ils ont, ils ont un rôle à jouer depuis toujours, depuis longtemps dans l'histoire, là-bas sur place. Enfin, Ce ne pas des étrangers, c'est même les premiers, les, les premiers habitants du lieu. Enfin, et, et, et donc, euh, il est extrêmement important euh, qu'ils puissent être là-bas, parce que c'est là-bas qu'ils ont leurs leur racines, ils ont leur identité, et ils peuvent servir de, de médiation, comme, comme ça nous a été expliqué il y a un instant. Donc, la, la conséquence de tout ça, c'est qu'il ne faut pas les aider à s'en aller, il faut plutôt les aider à rester sur place. Bien sûr, il y a des moments où il faut qu'ils puissent partir, parce qu'ils risquent trop trop leur vie, et à ce moment-là, il faut être là pour les aider à partir. Mais le, le, le, le principal service que nous devons leur rendre, le, le signe de notre solidarité, c'est de pouvoir leur permettre de rester sur place quand c'est politiquement possible, quand c'est euh, historiquement possible. Et c'est dans cet esprit-là que maintenant, euh, ces dernières années, la Conférence des élèves de, de, de France a voulu apporter un soutien aux étudiants. Aux étudiants chrétiens qui sont là-bas, donc les deux là-bas. Hein, pas... Alors ces, ces étudiants chrétiens sont des étudiants qui ont quitté aussi leur, les lieux où ils vivaient et avec leurs familles. Ils sont partis, ils se sont réfugiés du côté de Kirkuk, mais plus encore du côté d'Herbil au Kurdistan. Voilà. Et, euh, un des problèmes qu'ils rencontrent, c'est qu'il euh, y a peu d'universités où ils peuvent étudier parce que la plupart des universités c est, c est un, en, donnent l'enseignement dans, dans la langue du pays, qui est la langue kurde. Eux, ce sont des, des gens qui parlent arabe, hein, pas, ils ne parlent pas le kurde quand ils arrivent. Donc, euh, il faut... Si, si on veut leur permettre d'être les, de, de, de euh, les artisans de la reconstruction de ce pays, d'être les artisans de la reconstruction d'une société... Comme celles qu'il y avait avant, où ils avaient leur place à tenir. Ce sont des gens qui sont des gens intelligents, instruits, et qui ont quelque chose à apporter. Alors, si on veut les aider à l'apporter, eh il faut les aider à faire des études. À ces, ces jeunes qui sont l'avenir donc de, euh, de, de ce pays et, et l'avenir de la paix dans ce pays. Il faut les, faut les aider à, à pouvoir faire des études. Et c'est pourquoi on, on doit les, euh, les, les évêques. Irakien, fait, plus précisément patriarche, dans Sako, dont parlait Monseigneur Gonich et, et l'archevêque de Kirkuk actuel, Monseigneur Mirkis, mais ils ont lancé un projet pour permettre aux étudiants d'aller étudier. Il y, a, il, y a deux, il y a deux exigences c'est de, de, de pouvoir se déplacer pour aller à l'université et de pouvoir vivre sur place. Correctement, Et l'Église de France a dit qu'elle allait soutenir ce projet. On l'a fait moyennement une première année, et nous avons revoté à, à la dernière Assemblée de Lourdes une, une nouvelle année de soutien. Alors chaque diocèse est invité à apporter ce, ce soutien. Alors ici à Troyes, on a voulu que ce soit les étudiants qui vivent ici, qui étudient ici, qui, qui se préparent à prendre leur place dans la vie sociale. Ici, ce n'est pas forcément des Troyens. Ici, nous avons des étudiantes qui viennent de beaucoup d'endroits, mais qui, qui peuvent se préparer à, non seulement à, à leur propre vie, mais aussi à servir le, le vivre ensemble là, là où ils seront demain. Alors, on leur a proposé d'être ceux qui viennent se mettre, qui, qui s'engagent pour permettre à leurs frères étudiants irakiens d'étudier et de vivre, de se préparer à, à la responsabilité sociale, politique, éco, économique. Et l'aumônerie étudiante a accepté de prendre ça en charge.